Bonjour à tous, je vous propose cette semaine le deuxième épisode de ma série sur les phrases que j'appelle les trous noirs de la motivation. Des phrases apparemment positives et répétées en boucle qui renferment pourtant des imprécisions, des généralisations abusives et des impasses cachées. Alors, démontons ces arnaques, remplaçons-les par des versions positives et profitons des vacances pour mettre l'usine à stress en chômage technique. Ma cible du jour, changer. De vie. Quand j'étais dans la presse, chaque journaliste devait se coller à un intervalle régulier à ce qu'on appelait des marronniers. C'est-à-dire des sujets récurrents, sans grande nouveauté d'une année sur l'autre, mais qui permettaient, que voulez-vous, de remplir le journal pendant les périodes creuses. Exemple classique, euh, les jouets et la contrefaçon au moment de Noël, ça j'y ai eu droit, euh, les départs en vacances et leurs dangers, les changements d'heure et leurs conséquences économiques et sanitaires, très important, ou les régimes au printemps, 90 jours pour être beau sur la plage. Un de ces marronniers a pris une vigueur toute particulière en cette époque post-Covid, l'envie de changer de vie, renforcée d'ailleurs par des thèmes connexes, comme ceux de la quête de sens, de la grande démission et du retour à la nature. Cet été, il est possible que, comme d'habitude, vous entendiez de plus en plus fort le bruit du compte à rebours avant le retour au boulot. Tic-tac, tic-tac. Mais cette année, justement, après tout ce que vous venez de traverser et ce que vous pouvez lire dans vos magazines, cela pourrait vous sembler particulièrement insupportable. Et vous aussi, vous pourriez commencer à vous dire « in petto » ou à l'apéro, « et si je changeais de vie ?» Alors je vous préviens, la plupart du temps, ce seront des rêveries peu joyeuses, peuplées de « ce serait bien si »,« j'aimerais tellement que »,« on pourrait, si seulement », immédiatement suivi de « mais, c'est vrai que, bien sûr, euh, est conclu par des « un jour, tu verras, on le fera ». Ce qui bloque, bien sûr, ce sont toujours les conditions externes. Certaines sont très claires, comme le boulot, les crédits, les enfants encore trop jeunes et les parents déjà bien vieux, les amis qu'on ne verra plus et les emmerdements administratifs. D'autres sont moins visibles, comme par exemple l'épuisement qu'on ressent à la seule pensée de changer, ou les discussions qu'on imagine compliquées, avec toutes ces personnes bien intentionnées qui vont nous dire « mais pourquoi ?». Conséquence, après avoir bien jonglé intérieurement, les personnes sortent de ce genre de réflexion totalement désenchantées, en ayant encore plus l'impression d'être dans une impasse et de manquer de sens. C'est d'autant plus déprimant que si vous cherchez sur Internet « changer de vie », vous allez tomber sur des dizaines de sites qui vont vous donner au choix et dans l'ordre euh, les sept signes qu'il est temps de changer de vie, les huit moyens pour y arriver, ou les neuf clés pour bien s'y prendre. Ben, C'est donc que ça doit pas être si compliqué. En fait, euh, je vous le dis joyeusement, sincèrement, délicatement et bien franchement, il est impossible de changer de vie. Pourquoi Eh bien parce que nous n'en avons qu'une qui a commencé le jour de notre naissance, a priori nous connaissons la date, qui s'achèvera le jour de notre mort, nous ne connaissons pas la date, mais il est certain que ce jour arrivera. Et dans l'intervalle, nous aurons beau nous débattre, nous ne pourrons pas en sortir. C'est notre vie, nous sommes plongés dedans et nous ne pourrons jamais en changer. Tout ce que nous pouvons changer, c'est ce que nous en faisons. Alors vous allez peut-être me dire, Aurélien, tu chipotes, c'est juste une manière de parler. Et si vous lisez ou regardez régulièrement mes chroniques, il est possible que vous ajoutiez, tu chipotes, comme d'hab. C'est vrai, je vise une manière de parler, parce que je suis profondément convaincu que notre manière de parler illustre notre manière de voir le monde et que cela a des conséquences sur notre rapport au réel et sur les décisions que nous prenons. Lorsque nous disons « je veux changer ma vie », une partie de nous part instantanément sous stress et à un stress essentiel. C'est cette partie de nous-mêmes qui sait trouver une solution quand il s'agit de changer une ampoule qui a besoin d'un peu plus de temps et d'énergie quand il s'agit de changer de voiture, et qui commence à être bien, bien, bien, bien, bien tendu quand nous en sommes à changer de partenaire. Bon. Et là, vous lui annoncez tout tranquillement je veux changer de vie ». Réponse de notre GPS interne. Et on fait ça comment Encore une fois, nous n'avons qu'une seule vie. Il nous est matériellement impossible d'en changer. Il n'y a pas de touche « reset ». Le « reboot » est impossible. Et tant que nous resterons dans ce mythe, dans cette impasse ontologique, nous allons rester coincés dans notre réflexion sur ce changement. En particulier, nous n'allons pas ou mal nous poser la question de la cible. Si nous remplaçons je veux changer de vie par je veux démarrer un nouveau chapitre de ma vie, ou bien je veux prendre un tournant, aller dans une autre direction, alors notre cerveau va récupérer ses neurones. Il va tout de suite nous poser la question de. Ok, pour aller où Pour faire quoi Il sait bien, lui, que le changement, ça n'est que le processus qui est très secondaire par rapport à la destination. Les chapitres des romans, les actes et les scènes des pièces de théâtre, renvoient à l'idée que notre vie est une histoire. mais cette histoire, nous sommes en train d'écrire et de la vivre en même temps. Il n'y a pas de brouillon. La version actuelle est la version finale. C'est impossible de revenir en arrière et de réécrire notre vie, sauf dans nos rêves endormis et dans nos souvenirs. C'est impossible aussi de la vivre à l'avance, en avant-première, euh, projection exclusive, attention, spoiler alerte. <rire> Tout ce que nous pouvons faire, et c'est déjà magnifique, c'est la conduire, ici et maintenant, jour après jour, pour construire notre bonheur en étant guidé par nos envies, nos désirs et nos émotions quotidiennes. Les freins les plus importants ne sont évidemment pas extérieurs, mais intérieurs. Ce sont les décisions que nous avons prises dans notre enfance, revues dans notre adolescence, et qui ont une puissance telle que nous cherchons souvent à nous y conformer encore à l'âge adulte. Alors que notre monde a changé, que notre conscience s'est élargie, et que notre pouvoir de décision est désormais total. En analyse transactionnelle, on parle de scénario de vie pour décrire cette manière dont nous écrivons et vivons notre vie. Au chapitre 10 de leur manuel d'analyse transactionnelle, Ian Stewart et Van Joins expliquent à propos du scénario. C'est vous qui écrivez l'histoire de votre vie. Vous avez commencé à l'écrire le jour de votre naissance, et à l'âge de 4 ans, vous avez décidé des points essentiels de l'intrigue. À 7 ans, vous y avez ajouté tous les détails les plus importants, et jusqu'à 12 ans environ, vous l'avez peaufiné en y ajoutant quelques extras par-ci, par-là. À l'adolescence, vous l'avez révisée et mise à jour avec d'autres personnages de la vie réelle. Comme toutes les histoires, celle de votre vie a un commencement, un milieu et une fin. Elle a ses héros, ses héroïnes, ses comparses et ses figurants, son thème principal et ses intrigues secondaires. Elle peut être drôle ou tragique, palpitante ou ennuyeuse, passionnante ou sans gloire. Maintenant que vous êtes adulte, les débuts de votre histoire sont hors d'atteinte du champ de votre mémoire consciente. Peut-être n'êtes-vous même pas conscient de l'avoir jamais écrite. Et pourtant, vous allez sans doute vivre toute l'histoire que vous avez composée il y a si longtemps, cette histoire, c'est votre scénario de vie. Notre désir d'une autre vie, c'est peut-être simplement une tension entre ces décisions du passé et celles que nous avons envie de prendre aujourd'hui de manière autonome. Ça ne veut pas dire que les premiers chapitres sont nuls, médiocres, euh, tout juste bon à acheter. Changer le scénario, c'est juste ajouter de nouveaux chapitres avec de nouveaux développements. C'est écrire consciemment la suite de l'histoire, celle qui n'a pas encore été tournée. Ça ne se fait pas toujours facilement. Certains personnages disparaissent, des certitudes s'effacent. Mais des options s'ouvrent, des idées et des choix inédits sont possibles. Ne pas faire ce travail de détachement du scénario d'origine, c'est prendre le risque de changer pour reproduire la même chose dans un autre lieu, dans un autre job, avec un autre partenaire. Contrairement à ce que vous lirez sur Internet, il ne suffit pas de, livre, de suivre un mode d'emploi en huit étapes. C'est long, plus compliqué, et il faut parfois se faire aider par un thérapeute musclé pour simplifier ce changement interne. La clé fondamentale, c'est de se souvenir que c'est nous, toujours, à chaque instant, qui sommes aux commandes de nos vies. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre et pour l'accepter. C'est pour cela que je me répète et que je répète régulièrement cette phrase attribuée à Confucius que j'ai apprise auprès d'un grand thérapeute bruxellois. « Quand tu es né, tout le monde riait et tu étais le seul qui pleurait. Conduis ta vie de sorte que le jour de ta mort, tout le monde pleure et tu sois le seul qui rit. » Très bonne semaine.